Tout le monde, ça a été Ross. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un. Bon, je sais que j'en parle pas souvent sur ma chaîne, mais c'est quelque chose que j'apprécie Moi, c'est les quads. De toute façon, je parle des quads de, de travail, pas des quads de, de, de cross, on dirait, pas du tout. Mais les quads de travail, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'étais en, en train de tâter de prendre. Euh... Voilà, je veux, en plus de ma ténéré, de, de la télé-réception que je vais prendre plus tard, hein, ça, ça c'est pas tout de suite. Plus tard, je vais prendre aussi un quad pour euh, faire du bois et faire un peu de survie avec. Et. Euh, voilà, dans un optique travail, vous va ramasser des choses avec une remorque à tirer, et, euh, et faire aussi de la survie. Et un quad, c'est vraiment, vraiment très, très, très adapté, beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup mieux qu'un un, qu un, trail. Pourquoi Parce que vous pouvez tirer des lourdes charges avec et à fond, moto. Bah, non. Donc c'est pour ça, que je, je suis en train de, de, de, me, de me documenter et bien de regarder les quads, même si je ne connais pas trop. Là par contre, je le reconnais. J'ai toujours piloté des motocross et des enduros. Euh, des trails et, et des routières, mais c'est vrai que le quad, j'ai testé une fois. C'était quand j'avais 15 ans, on m'avait fait euh, tester un Suzuki euh, 200 Blaster, je crois que c'était, et je m'avais plu à l'époque. Mais après, c'est vrai que j'ai plus du tout mis les mains dessus. Et là, je vous avais euh, dit prendre un quad, ça sera pas pour tout de suite, hein, ça sera peut-être pour 2024 ou 2025 et encore un truc comme ça. Mais je suis en train de regarder, et là, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je suis en train de regarder les quads, hein, je regarde tous les modèles, et j'ai vu que bon, déjà, c'est pas donné un quad. Hein c'était euh, entre 15 et, 16, 15 et 16 000 euros et je me suis dit putain c'est quand même cher et tout et je voyais aussi que c'était que des monocylindres alors monocylindre c'est bien euh, si tu veux faire du cross mais si tu commences à tirer des charges et tout le monocylindre ça peut être intéressant mais ça a tendance à chauffer et aussi le problème qu'il y a c'est que ça s'use plus ça consomme plus d'huile moi je, je m'y connais parfaitement monocylindre j'ai eu que de ça, en je disais, il a que ça en et euh, et le problème, c'est que tu ne peux pas rouler sur la route avec. Parce que si tu roules sur la route, il faut relâcher souvent l'accélérateur parce que ça n'aime pas les hauts régimes et être maintenu à hauts régimes et ça n'aime pas les longues distances. Alors, je me suis dit, putain, merde, moi, ce que je veux, c'est est-ce que ça existe des, des, des bicylindres Chez Yamaha, aucun quoi est un C'est que des monocylindres. Je me suis dit, bon, d'accord, des vignettes. Honda, pareil. Suzuki, ils n'en font plus. Euh, j'ai regardé Polaris, c'est que des quads de monocylindres. Si vous tu veux un bicylindre, il faut acheter un 1000 cm 3 il vaut 20 000 euros le quad. Donc je dis, attends, ça va. Alors, j'étais dégoûté. Vous avez vu, je vous avais présenté Polaris, mais après j'ai vu un monocylindre et je me suis dit, bon, ben, c'est pas terrible, au final, pour moi, ça ne convient pas vraiment. Parce que moi, je veux faire aussi un peu de route. Parce que pour, pour amener le quad jusqu'à la forêt pour aller faire son bois ou faire de la survie, il faut bien que je passe un peu de route. Et si c'est pour faire juste 20 ou 10 ou 20 km, même pas, et après il faut relâcher l'accélérateur en permanence et que ça pousse de mise à mort et tout. Euh, comme les produits de motocross c'est ça, hein. si, tu, si tu la maintiens toujours à fond tu les tu vite le piston il faut changer les pistons tous les je sais pas combien d'heures et ensuite il faut euh, il faut vidanger souvent l'huile et la mort et tout ça, ça, ça, ça, non. plus finir. Hein, non. plus finir, hein, parce que je regardais le problème pour... attendez, je vais m'arrêter deux minutes, je vais regarder un numéro de téléphone je vais prendre le numéro de téléphone voilà, en même temps je pars euh, voilà oh, si, ce sont... Ok, voilà, euh, donc euh, je le retiens de tête. Donc, alors, euh, comme ça s'appelle le, le problème, c'est que monocylindre, moi je sais parfaitement ce que c'est qu'un monocylindre. C'est euh, comme des motocross, ça s'use énormément. Et comme le Polaris c'est à 500 cm3, j'ai piloté des 500 cm3, c'est tous les 10 000 km, 10-15 000, 000 km, tu dois changer le piston. Pratiquement. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est pas pareil, c'est un quad, c'est pas comme le motocross. Bah, je suis désolé, un moteur, c'est un moteur. 500 cm3, je les ai pilotés tous les 15 000 km, il faut changer le piston. Alors, te rends compte, tu commences à démonter le moteur pour un, pour un quad, mais laisse tomber, c'est un truc de fou, c'est, ne vous, vous disent pas, les, les quads, hein, quand vous les vendez, vous, vous les vendre. mais en vérité, il faut les changer, les pistons, sinon, t'as le moteur qui sert, hein. Et mais ça bouffe énormément d'huile, c'est la merde et tout, et d'un coup, j'étais dégoûté, alors je me suis dit, moi, ça vaut pas le coup, laisse tomber, ça vaut rien, en plus, le Polaris, tu peux même pas, pas l'homologuer route, ou alors, faut plus, plus de plus de euros en plus, Je me suis dit, bon, laisse, béton et d'un coup, je vais sur le site de Kawasaki, et je vois le Brut Force 750, j'ai dit, what the fuck. Alors écoutez ça, le quad déjà, il est de 750 cm3 contre 500 pour le Polaris, et c'est un bicylindre en V, exactement la même architecture que les pareil hein, en v hein. euh, refroidissement liquide, aucun problème et tout... 4-4 euh, avec deux roues motrices déconnectables quand tu veux ABS avant arrière euh, puis il y a une espèce de truc ça s'appelle le EPS -E -E -E ou -E ESP je sais plus quoi ça permet de, de vérifier euh, les roues euh, quand il y en a une qui, qui glisse et qui patine les autres roulent un peu plus vite pour pouvoir rattraper la, la dérive du quad enfin tout équipé tout équipé pour 11 000 euros et j'ai déjà fait euh, une demande, j'ai déjà regardé qu'on un concessionnaire, il m'enlève entre 500 et 700 euros sur le prix, je peux l'avoir à 10 J'ai dit, bango, le poids est magnifique. Il, a une, il peut tirer jusqu'à 560 kilos, sur le... Sur, vous tirez de 560 kg, il remorque de 560 kg, c'est énorme. Hein. Euh, plus vous pouvez mettre 100 kg, j'ai bien dit, 100 kg à l'avant et 100 kg à l'arrière sur les portes bagages. C'est un monstre, il a, il a, une, il a, il a deux, deux, deux vitesses à l'avant, tu as la vitesse courte et la vitesse longue, on marche avant, le neutre et l'arrière, c'est une transmission par cardan, en plus pas de chaîne, transmission cardan, pas d'entretien, pas de dressage de chaîne de merde et tout, c'est une vitesse automatique comme une boîte DCT chez, chez Honda, Honda. Euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire de plus c'est un moteur 750 cm3, euh, euh, attendez, moteur 750 cm3, le euh, 44 ça je l'ai déjà dit, de remotri, voilà, déconnectable quand vous voulez. Donc voilà, c'est vraiment, euh, comment dirais-je, c'est vraiment pour moi le nec plus ultra du code. Et ce qui est étonnant, ce qui est étonnant. C'est qu'en France, ils passent pratiquement inaperçus. Il y a des ventes, mais sans plus. Les gens se rabattent tous sur, euh, sur Polaris ou sur Yamaha. Alors que c'est des monocylindres. Et si vous remarquez bien, ça demande énormément d'entretien. Alors qu'un bicylindre comme ça, de 750 cm mm, 3 mon petit poteau, les pistons, tu les changes jamais. L'entretien... Du, du, de la vidange de la, de la, du pont, parce que c'est à Cardan, c'est tous les 40 000 km, mais ça tu peux le faire toi-même. Tu peux tout faire toi-même, il, il est accessible sur tout. Tu ne tu, tu vas jamais voir le concessionnaire, tu peux faire les vidanges, les vidanges de pont, euh, tout ce que tu as à faire, impeccable, tu n'as aucun changement de piston à faire. Ça, c'est tranquille, ça fait ça. Tu peux l'homologuer route et faire de la route, tu même faire même 100 bandes dans la journée, tu t'en fous parce que le moteur il est fait pour ça, il supporte que du beau. il ne vaut que 10 mmh. Alors, on va dire comment ça se fait. Moi, je pense, parce qu'ils n'en vendent pas assez, donc ils baissent les prix à mort, parce qu'il y a tellement une, une concurrence féroce dans les quads, que, que Kawasaki est obligé de baisser. Il se vend beaucoup en Amérique du Nord et en, aux États-Unis. En d'autres termes, Amérique du Nord, je vais vous dire, au Canada et en Amérique du Nord, ils se vend beaucoup. Mais en Europe, ils il passent pour totalement inaperçu. Les gens ne, ne, ne jurent que par Polaris et par euh, Yamaha. Et au final, non, non, moi je vous dis, hein, le Kawasaki brute force, c'est une valeur sûre, c'est un monstre de puissance, euh, super bien équipé. Moi, pour moi, c'est bon coup, direct. Ah, je vous le dis tout de suite. Ça peut faire de la survie. En plus, ils, ils sont malins, hein, Kawasaki, je vais terminer sur ça. Pour le modèle 2023, ils ont dit, en fait, les gars, on vous sort la version camouflée. Hein. Toute la version commando, complètement camouflée par inaudit, tout ça, commando. Il y a la version, moi je prends la version commando, direct. C'est inaperçu dans les, dans les bois et tout ça, c'est nickel. Il y a la version commando qui sort comme par hasard. Ils savaient que c'est ce que demandaient beaucoup les gens pour aller à la chasse et tout, ou même être furtif quand vous allez dans la forêt. Il y a la version commando qui sort. Putain, le top. Allez, vous le sur le site de, de, de Kawasaki, tapez Kawasaki Brute Force, vous allez voir comme il est super bien équipé. Moteur bicylindre enlevé, 750 cm, un monstre. Allez, je vous remercie les poteaux, je vous souhaite bonne continuation. Ciao, ciao.